Eh bien salut tout le monde, c'est Mister -boy 45, comment allez-vous les amis Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure galactique sur Star Wars Jedi Survivor avec l'épisode 7 et on avait trouvé un truc de fou à chaque fois qu'on s'enfonçait... rappelle presque le terrain d'entraînement des Jedi. Dans Mais la cave... Différent. De gris. J'ai eu chaud. Eu très très chaud. J'ai eu très très chaud. Ok. Donc c'est parti. Oh la vache. Ok, superbe, pour l'instant ça tient plutôt bien. N'oubliez pas de jamais le commentaire, hein. je rappelle que vous avez toujours plaisir. Oh ok, pour, pour l'instant je suis juste monstrueux en fait. J'ai fait tout gâcher, mais heureusement que je suis un monstre. Ok. C'est quoi cet endroit Je devrais être récompensé à rien que pour ça. Ok, ok, ok, je ne sais pas c'est quoi cet endroit. Ah, super, c'est l'esprit qui nous manquait. Qu'est-ce que ça donne C'est Un ancien temple Jedi, non Formations rocheuses sont tombées à travers le toit. Il y a toujours du courant ici. Est-ce qu'on peut avoir de la lumière On dirait un temple Jedi, non Qu'est-ce que c'est marcher là dessus j'en ai une idée très bien attention bd Désolée d'en arriver là. Ma mémoire sera totalement effacée Non. Uniquement ce que le Conseil souhaitait. Alors, je me souviendrai de vous. Je suis prête. Quel est ton nom, droïde Je suis ZNA4, bien sûr Comment puis-je servir l'ordre Z Dis-moi comment traverser l'Abysse de Kobo. Mes banques mémorielles ne contiennent aucune information à ce sujet. Maître Cree, vous savez que la République a ordonné une évacuation générale. En effet. C'est pourquoi j'ai une tâche importante à te confier, Z ça. Un syntoniseur Quel magnifique modèle Oh là là Certains pour activer le complexe de la forêt. Voyage par les souterrains sans t'arrêter, c'est un ordre, z Je ne vais pas avec vous Non. La clé de alors se trouve dans ce complexe. Si tu ne te presses pas, je crains qu'elle ne soit perdue à jamais. Que la force soit avec toi. Ok. Donc, il l'a. On dirait que ce droïde est là depuis plusieurs siècles. C'était 2000 ans je crois, hein. il y a 2000 ans la Haute République, hein, il me semble. Donc le flashback qu'on a vu c'était il y a 2000 ans. Bonjour oh, bonsoir Quelque chose ne va pas Tu t'appelles Z Moi, c'est Cal. Et voici BD. On va t'aider. C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre aide ne serait pas de refus. Ok. Alors. ZZZ. Euh, Z, Z. Écoutez, on va aller récupérer ça. Ah non, il y en a qu'une. Oh, tu es un... Oh, mes sont complètement fichus non, pas tant que ça, Zed. Je suis bien Jedi. Mais tu ne portes même pas de tunique de Jedi. Je suis plutôt branché pancho Ok. Bon, attends, je reviens, bibiche, parce que là, on en a besoin de deux. Vous l'aurez compris. C'est quoi ça Ne sais jamais. Ah D'accord ok j'ai compris Oh putain ok Allez on va caler ça là Utiliser On va calquer ça là Ensuite tu pourras les commandes de la grue Enfin je crois Après tellement d'années d'inactivité Qui sait ce qui peut arriver je crois que ce droïde a pété un boulon. Et je te demande pardon euh, Je disais... Euh, tiens bon Z. On va aller checker quand même dedans parce que le doute m'habite. Ah. Ah. Voilà. On dirait un disque de données. Ça, je pensais... Ok. Très bien. Petit disque de données familial. Tu seras bientôt libre, Zed. Prends ton temps Cela fait seulement un moment que je suis coincé ici. Euh... Ton nom ne figure pas dans mes banques de données. Quand as-tu passé les épreuves Je les ai jamais passées. J'ai été nommé chevalier sur le terrain. Et quelle fut la raison de cette violation flagrante du protocole C'est une longue histoire. Oh Couleur de Jedi. Euh... Ok. J'arrive, hein, Bibiche. Perde. Ok. Tu ou pas Tu as réussi Ni un Je voudrais te remercier face à face Merci, Cal. De rien oh. Si tu veux bien m'excuser, je n'ai que trop tardé Oh oh ben maintenant, Dieu, encore un peu! Oh euh... Je peux jeter un œil mmh. Eh bien, je. Je dois admettre que j'ai besoin de réparateur. Oh oh alors, Zed. C'est quoi, alors Elle abrite... un temple Jedi. Un bastion de la lumière de l'ordre à la frontière de la galaxie. Dis-moi, c'est ce que mon maître espérait comme avenir pour Thanalor. Ça devrait tenir le coup. Il faut juste trouver un moyen de sortir. Eh bien Je peux peut-être aider Est-ce par ici ou par là Non Par là, suis-moi. Ok, oh, je vois où nous en sommes à présent. Une salle de méditation, maître cri les a conçus pour entraîner les Jedi. Je me souviens de ça, Ah mais oui. je ne me rappelle pas à quoi cela sert. Maître Gris était d'un esprit brillant. Tu le connais, Cal, pas vraiment. Peu importe. Mais je pense qu'elle t'aurait apprécié. Résilience, la un avantage. Là. Très bien. J'ai beaucoup de chance, tu es arrivé au bon moment. Oui, t'aurais vraiment pu rester ici pour oh. toujours. Et eh, si je retire une boule, elle meurt. Ça aurait été cruel, mais très drôle. Z, cette planète Oula. dont tu parlais, elle ressemble à quoi Tanala oh Quel endroit merveilleux Comment j'y accède En traversant la bise de Kobo. Ton maître a dû effacer ces informations de tes banques de mémoire. Bien, elle devait avoir ses raisons. Je peux pas lui récupérer sa putain de clé là parce que c'est un enfer. Ah bon, bah on est à la Contina. Oh, oh, rien de tout ça n'était ici la dernière fois que je me suis trouvé là oh, Et le ciel était rempli de météores oh, J'ai dormi pendant un long moment, c'est ça Oui Mais ne t'en fais pas Tu n'es pas seul On va te remettre sur pied Tu ne portes pas la bonne tenue, mais... Je suis désormais certaine que tu es un Jedi Allez, viens. Ok, on va.. Je te rejoins dans un instant, Cal. Ce n'est pas la peine de m'attendre. Oh Quelles étranges constructions Oh tiens, qu'est-ce donc Allez, viens des biches. J'aurais pu me balader avec elle à l'autre bout du monde, ça se serait... trouve. Je suis pas un espion des pillards du chaos. Je suis un ami de Kestis. Quel, qui ça Écoute, mon vieux, je t'ai déjà dit que tu te trompais de Cantina. Moi, je connais personne du nom de Calquestis. Hé, hey, Grise. Non, oh, ce Calquestis. J'ai mon gyro. <rire> ça a l'air d'aller. Content de te voir. Grise Dritus, voici Bodakuna. Il était sur Coruscant. Sans lui, je m'en serais pas sorti vivant. Ah, oh, je vois. Ravi de te rencontrer. Euh, malheureusement, j'ai plus le moindre lit disponible. Non, mais attends. Un autre encore Oh, Cal, T'as la sale habitude de récupérer tous les droïdes qui traînent Je suis a 4 au service de l'Ordre Jedi. Oh Personne lui a annoncé la nouvelle. Elle était piégée sous terre. J'ai jamais vu un modèle de ce genre. On dirait presque une antiquité. Et t'as pas trouvé quelque chose qui vaut beaucoup de crédits Des crédits oh Cal, tu m'as sauvé. Cependant, j'ai encore besoin d'aide. Et c'est reparti. Maître Santari m'a ordonné d'ouvrir le complexe de la forêt. Mais dans mon état, je ne peux pas accomplir ce devoir. Je t'en prie. Si j'échoue dans ma mission, la clé de Tanalor sera perdue à jamais. Une seconde. Tu viens de dire... Tanalor. Tu connais oui, c'est une vieille légende de prospecteur à propos d'un monde perdu, rempli de trésors Et à en croire ce droïde, ce serait pas qu'un mythe. On peut y jeter un oeil Oui, mais d'abord, je dois réparer le Mantis avant que les pillards s'en emparent. Laisse-moi t'escorter, je surveillerai tes arrières. Non. Oh, il est aussi dur à cuire qu'il en a l'air. Après serré, c'est le meilleur tireur que je connaisse. Ça marche, on va s'occuper du Mantis. Je pars en repérage dans la forêt. Merci, Ken je serai opérationnel, je te rejoindrai au complexe de la Forêt En bon, avant Euh... Z Oh là Du calme, l'Antiquité. Tu devrais les laisser s'en charger, et y aller mollo sur tes pistons. Viens avec moi, je vais te rapistoler, te faire briller, te faire... Euh, le point sur l'actualité de la galaxie. Hé oh, hey, calme, je vais fermer le saloon pour le plus que plus les pillards ne le saccagent pas. Plus tu plus passeras plus par derrière, plus plus plus ok Euh... Exploration du euh, Pilun Saloon Grâce aux efforts de Cal, l'avant-poste de la vallée du Vagabond ne cesse de s'améliorer De nouvelles boutiques et activités sont désormais disponibles Incroyable mmh, Boutique de Doma débloquée La boutique de Doma à l'avant-poste de Kobo est désormais accessible Vous pouvez y dépenser des minerais rares trouvés sur Kobo Recru pour l'avant-poste A travers la galaxie, Cal peut euh, rencontrer de nouveaux résidents Qui peuvent aider à améliorer l'avant-poste C'est incroyable Assurez-vous de revenir ici après les avoir recrutés pour qu'ils aillent à Kobo. Alors, t'as trouvé de la ferraille utilisable Des tonnes. Dès qu'un truc casse ou que les pillards se pointent, les gens renoncent à tous leurs projets. Donc Kobo est une mine d'or pour des ferrailleurs comme nous. Ça c'est bien vrai. Elle Drôle de tas de boulons que tu as ramené là. En fait, c'est un droïde de la Haute République. Euh, je m'en fous. Allez, dégage. Et je comprends pourquoi problème. tu es seul. Désolé. Tu ramené ce droïde Tu l'as sauvé, elle aussi Je l'ai aidé à se remettre sur pied. Et il demande rien en retour. Eh ben, elle m'a laissé garder son synthoniseur. Oh. Un synthon quoi Hein T'en as trouvé un vrai Exactement. Tu crois que je pourrais peut-être... Je te laisserai pas l'emprunter, Torgel. Ah oh. Hé là Écoute, petit... Euh, C'est quoi ton nom Je m'appelle Cal. Il est bizarre, hein enchanté Enchanté. T'as l'air d'être un type bien, Cal. Écoute. Peut-être que t'es qu'une future victime de plus des pillards du chaos. ou Peut-être que t'es un tueur. Mais cet endroit te prendra tout. Compris. Barre-toi tant que tu peux. Je prends note. Ok. Bob Moran Excusez-moi. Contre tout, attaque Ouais, c'est plus fort que moi. Allez, suivant. Euh... Bon, on va pas se reposer à l'infini. Ça, c'est la porte de derrière. Ça, c'est les souterrains qui n'ont pas chargé. Très bien. Objet trouvé. 10, 10, très supplémentaire. What C'est quoi, ça Des éclats. Mais on est d'accord, affiché sur l'holocart. On est d'accord qu'on l'a pas trouvé, hein, va falloir sortir. Hein. Ok. C'est le portail dont nous parlait Z. Donc il faudra aller par là. Euh. By the way, on va quand même tout checker à gauche à droite. Putain, mais c'est tellement grand, y a pas de monture. Et ces portes-là, je sais pas comment les ouvrir, hein, c'est terrible. Oh là là, il y en a beaucoup en plus, il y en a trois. Il y en a trois et je ne sais toujours pas comment les ouvrir. On va aller au-dessus, sur un malentendu. Euh, toujours rien à ouvrir Ouais, c'était évident. Je pense qu'on va ramener le mantis ici, en fait, hein, en vrai. Hein. Ok, allez, on se casse. Il oh, y a un beau vaisseau, là. Il y a un beau vaisseau. Là, on a un truc, ça peut être intéressant. Salut le nouveau! Un prospecteur! On bientôt passer à la cantina? Sûrement. Je vous défie de mettre un boulon d'entrave sur Monk. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce qu'il refuse de me servir? Rien, que dalle. Je le paierai quand j'aurai des crédits. Oh! C'est ça! Tu peux tous leur faire un câlin. Lui, il est rose. Il est stylé. Contente de te voir. Contente que tu sois venu sur Cobocal. Tu rechines pas à la tâche, hein Et tu fais toujours passer les autres avant toi. Comment tu sais ça Les traces de terre sur ton pantalon, l'odeur de l'adrénaline, tes pas yeux, de la terre. Danger à l'affût. J'appelle ça l'œil du chasseur. Pour piéger une bête, le chasseur compte sur sa capacité à observer. Mais pour info, ton attitude amicale me trompe pas une seule seconde. Vraiment Oh que oui T'es né pour la chasse et tu le sais très bien. Ok. Bon. Ça a récupéré un petit peu de vie. On va pouvoir embaucher des gens, ça c'est vraiment cool. Et il y avait une sorte de ville aussi, tout à droite. Putain, faudrait vraiment y aller. Qu'est-ce qu'on a là la Ça ne veut lui. pas s'ouvrir. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Attendez, rumeur et ça produit de l'avant-poste. J'aimerais vraiment rentrer là-dedans. Hé, hey, vous, ouais, c'est vous qui vous en prenez au pillard, non? C'est bien moi. Mauvaise idée. Les pillards ont des yeux dans toute la vallée. Comment ça, des yeux Révis a une tour de guet dans la vallée. J'irai peut-être voir. Je savais que vous diriez ça. Allez vers les Flèches, vous la verrez. Mais eux vous verrons aussi. Normal. C'est une tour de guet, vous voyez Enquêtez. Ok. Ça sera chose faite. Bonjour. Il y a 20 cycles. On disait que cette ville était un tas de ruines. Et regardez aujourd'hui. 20 siècles, ça fait comme oui. par hasard 2000 ans Parfois j'aimerais pouvoir... donc la haute République Voir ce que c'était au tout début. Vous pouvez toujours partir et fonder votre propre ville Je crois que je préfère rester ici. Ils sont comme par hasard à à droite. On peut pas, putain je dois te C'est quoi ça Ah ok. C'est pour redescendre. Oh, c'est vous Je t'ai pas vu toi. Vous êtes le nouveau, hein Désolé, j'ai pas entendu. Vous pouvez répéter Bah j'ai rien dit. Ah d'accord Ça doit être le sifflement dans mes oreilles L'autre jour, cette mine a explosé. J'ai failli perdre la tête. Il y a un bâtiment près du chemin de la gorge déterrée. C'est là que la mine a failli m'avoir. Je parie que ça cache quelque chose d'utile. Mais j'y remettrai pas les pieds. On ira peut-être voir. Si vous voulez. Mais je reviens. Bah attends. Vous êtes le nouveau, hein Désolé, j'ai pas on va, entendu. On va finir parce que sinon, ça vous a, a peut-être pas actionné la quête secondaire. Bah, ouais. rien dit. Le Soleil est toujours trop fort. Ah d'accord. Ça doit Regardez. être le sifflement yeah dans mes oreilles. L'autre jour, cette mine a explosé, j'ai failli perdre la tête. Il y a un... De chercher ce qu'est le ventilateur euh, avec le soleil qui fait l'ombre là qui tourne. Je parie que ça cache quelque chose d'utile. Je ne le vois pas. j'y remettrai pas les pieds. On ira peut-être voir. Si vous voulez. Mais faites attention, ce sifflement dans mes oreilles me rend folle. Voilà. Ce qui active une quête. Ah mais c'est ça, c'est ça qui tourne. Putain. L'ombre et est projetée jusqu'à tout au fond derrière, c'est ouf. Salut. Allez Doma, nouvelle boutique. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Coucou là, Doma Jette donc un œil, tu as devant toi les plusieurs composants et articles divers de ce côté de la bordure extérieure. Ça, c'est la garantie d'Oma Dendra. T'entends ça, BD Une garantie. Eh oui mon commerce est fondé sur la confiance et la qualité et je tiens à ce qu'il en soit toujours ainsi. Ok. Quelque chose te fait envie Code mystérieux, qu'est-ce que c'est Ah, c'est des nouvelles Peku. Oh, bon on est dans GTA ou quoi les gars Je suis mort. Il y a des nouveaux trucs aussi là. Tu as l'œil Oh là là, la beubard. C'est quoi ça Ce code rouvrira la porte verrouillée de la boutique de Doma. Vas-y, hein. Un bon à rien de pillard a déclenché la sécurité de ma boutique et maintenant c'est verrouillé. Peut-être que ton petit droïde peut utiliser ce code de secours chiffré pour l'ouvrir. C'est pas vrai. C'est ouvert. N'hésite pas à prendre tout ce qu'il te faut. C'est quoi tout ça Steam Allez un autre Steam, c'est super. Et eh ben augmentation du maximum de skins. Je vais pas m'y que Je suis, euh, je suis plutôt content. Par contre, on n'a plus rien maintenant. Ok. Bah, C'était très cool. Boutique, très bien. Et eh ben écoutez, cette boutique c'est faite. C'est un établi. Et il me reste un dernier truc. Produit. De L'avant-poste, c'est là où j'étais. Et là, c'est les écuries. Et il reste tout ça hein, qu'on n'a pas fait. Hein. C'est quoi ça Des rumeurs. Les fameuses rumeurs. Et là, c'est le... la quête principale. Ok, on se casse. On va quitter la ville, on va aller de l'autre côté, euh, côté de la ville. Je pense que on va avoir du lourd par là-bas. Bon, bah en tout cas, j'espère vraiment que cette aventure vous plaît. Moi, je prends un plaisir totalement fou à tout découvrir, mais réel. Euh, c'est trop, trop, trop kiffant. Je pense qu'on va pouvoir avoir des, montaux, des montures. Bientôt, excusez-moi, je parle en portugais maintenant, c'est nouveau apparemment. Euh, on va bientôt euh, pouvoir avoir des montures, I think. Donc, j'ai vraiment hâte. Et prochain épisode, si c'est pas trop long. On se recadrera sur l'histoire évidemment principale! Oh, bien Trop fort! Mais mort! Ok. Bien joué! Oh wow, mes frères! Mais je suis la victime! Ouais, oh, la victime, euh, frérot, de, de ça, là ah. Stan si T'as trouvé aussi. quelque chose C'est des Raukas. Le Rauka est une créature native de Kobo qui représente bien. Là, on ne saura jamais. C'est dans l'encyclopédie. Le reste, de l'encyclopédie pour aller créer. Un. Ok, qu'est-ce qu'on a là On va aller checker là-haut. Là, on a un truc aussi. Reconnaît. Allez. Je vous êtes parler. amis avec Grise, hein Ouais. S'il demande à propos des 50 crédits que je lui devrais, dites-lui que j'ai quitté la planète. Je crois que je vais pas m'en mêler. Si vous ne voulez je crois pas que si on les suit, pour on a des, des cadeaux, étrangers, les gars, pour qui alors Je crois que les gars, si on les suit là, les bordels. On va apporter ça, demain. Oh ok C'est demain qu'ils s'en occupe. Et ben voilà oh, J'ai fusillé à un nid, je suis mort. Rien à péter. Et voilà. Et pas mal, hein Ça me sens bien. Et voilà, comme neuf. Enfin, presque. La guerre des clones commence à... Devenir... On a gagné euh, Non. Oh, non <rire> ok, on continue de descendre les amis Les droïdes B1 ça me fume à chaque fois hein. C'est vraiment les best Waouh, ok C'est quoi, C'est faut être bolsier et sauter Ou juste passer là peut-être Pas sûr qu'il y ait grand chose à faire par ici. Pas sûr qu'il y ait grand chose à faire par ici. Et là non plus. Très bien. Écoutez, on va remonter, on va faire un peu le tour. Pour finir cet épisode. Je crois qu'il y avait une sorte d'autre ville dans laquelle on pouvait aller. Une sorte d'autre avant-poste aussi. Place à un c'est possible. Allez. Qu'est-ce qu'on a là Oh les bâtards, il a été envoyé au charbon. Ah ça se voit pas. Chier. On va faire encore tout le tour. Une dernière fois sur un malentendu. Ok. Il y a un truc là-haut. Oh j'ai une idée. Superbe Ok, allez en déjà on va save On va se mettre nos deux points de compétences Et on va s'arrêter là On verra ça, ah mais c'est la fameuse tour de guerre yeah Bien, on va se mettre les points de compétences Maintenant, alors euh, survie, on va refaire un tour On a quoi en survie On a euh, Récupère plus de santé Lorsqu'il utilise une capsule, ça c'est trop trop cool Ok C'est fait on va essayer vraiment d'équilibrer tout ça. Sabre laser, double lame, maniement double. Effectue une frappe rotative en relâchant triangle. Ça, ça a l'air pas mal. Et puis le reste, on verra un tout petit peu plus tard. Ok Oh Donc on le rela... Oh putain, mais incroyable euh, Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer et de J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite avec l'épisode 8. Bisous tout le monde Bye bye